Salut Comment ça va aujourd'hui Moi c'est très bien. C'est pour vous dire que on parle d'une quatrième vague de corona qui pourra arriver dans le temps à venir peut-être s'il y a une vague à venir. Dans le temps à venir, une vague de corona. Il y a eu son frère qui est venu. Et ben, son Bon, il est pas si, il est pas plus mortel, mais c'est comme son frère qui est euh, Corona deuxième, en fait, on l'appelle comme ça. Le Corona deuxième, c'est euh, Corona qui est très chiant, comme le premier, bien sûr. J'espère, il euh, y a des vaccins qui se font euh, à ces jours, à des personnes. Moi, je ne sais pas si je vais en en faire partie pour avoir un vaccin. Peut-être, je ne sais pas. Je vous dirai ça les potos si je suis au courant si je passe pour le vaccin ou pas voilà c'est tout ce que je à vous dire à peu près et là je voulais savoir avec vous si ça vous intéresse qu'on fait un petit jeu ensemble Bon là vous me verrez qu'en vidéo j'ai plus de barre de commentaires euh, je suis vraiment trop désolé les potos pour plus vous n'avez pu écrire tout ça alors, euh, la vidéo du piercing, où je me suis fait mon piercing ici. Euh, si je l'ai pu, euh, il, y a eu un... il y a eu un petit problème. Ça s'est infecté plusieurs fois, alors j'ai dû tirer le piercing. Euh, je vais pas retenter d'autres piercings, les poteaux, parce que je pense que c'est pas fait pour euh, moi être, être ici, là. C'est encore euh, un peu gonflé, mais voilà c'est pas fait pour moi en fait les piercings j'ai voulu tenter mais après voilà j'ai vu que vous avez aimé cette vidéo là mais quand je pourrais retourner en ville moi comme euh, je suis dans un centre euh, pour Epictique et qu'on n'a pas le droit de sortir tant que c'est la vague du Corona alors dès que c'est possible je vous fais la vidéo du tatouage que je vais faire dans les temps à venir c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire Bon, j'espère que vous avez compris c'est ça, ça, ceci. Voilà, voilà ce que je veux dire. Voilà, euh, je suis allée faire des chiens de traîneau aujourd'hui. Alors, le chien de traîneau, c'est quoi si... Il y en a qui sont plus petits et qui ne savent pas ce que c'est. Le chien de traîneau, c'est des chiens qui tirent un... un traîneau, bien sûr. Un traîneau. Le traîneau est avec une sorte de luge là-dessous, là, des, des, des luges. Bah des sortes de luge Pas des luges mais des Je sais pas ça glisse un hein, truc qui glisse euh... Comme les skis en fait Comme les skis vous mettez les skis en dessous Il y a deux trucs de ski Il y a le monsieur qui est derrière En train de tenir Il dit des, des, des directions à ses de devant Voilà il les appelle par euh, des noms Plusieurs noms Pour dire droite, gauche Et nous on a eu Bah le droit au bout d'un moment il faisait beau et après bah on avait un peu de, de pluie de pluie avec euh, de la neige fondue bien sûr parce qu'on est en montagne voilà il y a eu un peu de pluie euh, on, était trop, on était trois dans ce traîneau bon c'était nickel moi j'étais un peu serré comme j'étais au fond pour se relever après c'est une étape Déjà, l'étape pour se relever, c'est que c'est ah, on, on tra... enfoncé dans le traîneau, alors euh... tu n'arrives pas de relever comme tu voudrais le faire. Mais après, c'est comme ça. Voilà, on était un petit groupe à aller faire ça. On est parti à 7 h euh, on se préparait. Et après on a pris notre petit déj et on est parti jusqu'à euh, je ne sais pas qui heure était 15h 15h 15h on est revenu on est revenu pour 15h voilà les photos on, on s'est bien amusé je vous ferai peut-être un petit diapo rama et les photos il n'y en a pas beaucoup mais je vous ferai un petit diapo je le fais ce soir et vous verrez les photos bon, pour un petit jeu que je veux faire je ferai un live euh, ce week-end. Et je vous en parlerai dans, dans ce live euh, du jeu pour qu'on le fait ensemble. Vous répondrez dans le, le live de, de dimanche ou samedi. Je vous tenais au courant. Voilà les potos. Euh, plutôt le live, live. Je vais le faire euh, samedi. Ouais, je vais le dire maintenant. Je vais le faire samedi. Je vais pas vous. Attendez, je vais vous donner une heure un peu précise. Je commence vers 18h. Heures. 18h heures quelque chose. Bon. Attends, non, je commence à 17h et ça se finira à 18h. Heures. 18h heures quelque chose. 17h h je... 17 commence. Ça se finit à 18h les potos à samedi bye n'oubliez pas le pouce bleu vous abonner à plus pour une nouvelle vidéo bye les potos